Salut à tous les amis Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. De plus en plus d'abonnés, je suis vraiment content. Aujourd'hui, je vais vous présenter une restauration de, ce, de cet étau qui est quand même bien attaqué. Donc euh, voilà. On va restaurer tout seul, et On y va mettre une petite couche de peinture. L'avantage quand même, c'est que celui-ci on sait le débloquer des deux côtés et c'est un étau qui s'est pivoté en étant fixé donc ça c'est vraiment bien intéressant donc on va aller tout démonter à l'atelier allez c'est parti voilà toutes les pièces démontées, Donc, euh, on voit que c'est quand même pas mal attaqué, ici c'est cassé, je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais souder ou bien couper en arrondi, j'ai déjà deux attaches, Donc, je ne sais pas encore, et c'est quand même bien arrangé. Il y a certaines pièces que je vais faire tremper dans un produit nettoyant anti-rouille et puis euh, le reste ça va se faire la brosse de fer sur foreuse. Allez, on va faire ça pièce par pièce dans l'atelier. Go. Voilà la partie qu'on va faire tremper. Donc je vais faire tremper jusque là. Cette partie-là, elle a été graissée, donc je juste à nettoyer. Je vais tremper ça et puis on s'occupe des restes.